Bonjour à toi chers spectateurs, et c'est un film très étrange dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est un film qui je pense à la base n'aurait pas dû exister, en tout cas sous cette forme là. C'est un film qui clôt une phase du Marvel Cinematic Universe qui était très étrange. C'est un film endeuillé par son acteur principal qui n'est donc plus présent et qui doit céder la place au casting entre guillemets secondaire qui prend du coup sa place à l'écran. Il s'agit de Black Panther Wakanda Forever, réalisé donc par Ren Kugler. L'histoire, pour faire très simple, suite à la mort de T'Challa, d'une maladie qu'on ignore mais qui l'a tué, on se retrouve un an plus tard. Euh, sa sœur Shuri euh, semble tout doucement reprendre un petit peu en main, en tout cas la section scientifique du Wakanda, sous bien sûr l'égide de sa mère qui est devenue la dirigeante du Wakanda. Et alors que tout semble bien se passer, même s'il y a des petites tensions à l'international. Un nouvel antagoniste va débarquer de nulle part et va mettre à mal le Wakanda. J'ai juste envie de résumer ça comme ça pour garder un petit peu de mystère. Juste, il s'appelle Namora et euh, il vient de l'eau. Oui, littéralement de nulle part, c'est-à-dire qu'il vient de l'eau. Il vient de l'eau euh, voilà. et du milieu de l'océan. Voilà. Vous bien votre piscine. Tout à fait. Et pour en parler avec moi, bah, mon expert comics, tu des t'as deux casquettes, t'as soit la casquette comédie française réalisée par Philippe Lachaud, <rire> ou la casquette oui, comics. Comment vas-tu manger cher FX Mais écoute, euh, Bien, bien, et toi Bon écoute, c'est euh, un film particulier quand même dont on parle aujourd'hui, parce que ouais. c'est un film endeuillé. On pourrait le comparer en un sens à The Dark Knight Rises, même si c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce que The Dark Knight Rises ça restait un personnage secondaire qui était impacté par la mort de F. Ledger, là c'est un personnage principal. C'est un film qui partage tout de même pas mal de similitudes avec ça. Aussi, et j'ai envie de faire un lien un peu vicieux parce que j'y reviendrai un peu plus tard, avec Fast and For You 7. Ça n'est pas une vanne parce que, mine de rien, Paul Walker était le personnage principal de la saga Fast and For euh, J'en ai même une autre pour toi, Star Wars 9. Et oui, pas mal. Pas mal non plus. <rire> mal non plus. Mais euh, très intéressant par rapport à Star Wars 9 parce que c'est Disney derrière encore. Tout à fait. Et cette fois, je trouve qu'il y a eu un traitement beaucoup plus respectueux, limite. Euh... Bah, ah, bah c'est. Avec du recul de, de, de l'acteur Chadwick Boseman, là où, là où la princesse Leia. Euh, c'est ça, euh, ou même Paul Walker. Oui. Euh, voilà, c'est. On est là donc sur un film particulièrement endeuillé, puisque à la base, il devait donc y avoir un autre film, et on se retrouve finalement avec ce film, qui, je pense, ressemble beaucoup à ce que devait être le vrai Black Panther 2, mais. Euh pas avec les mêmes personnages au centre de l'histoire, parce que clairement je pense que Shuri ne devait pas avoir un rôle aussi important au sein de l'évolution de l'univers. Euh, film donc compliqué, à mettre en forme, à créer, à mettre en avant même pour le public, je pense de manière générale, à mon avis Disney a dû bien se tirer les cheveux pour réussir à se dire comment est-ce qu'on le présente au public, parce que c'est bon de rappeler que la bande-annonce n'a débarqué qu'il y a que 2-3 mois chose très rare pour les Marvel, quand tu vois que par exemple on a déjà la bande-annonce de Quantum Mania, qui est dans plus de six mois. Donc clairement, on est sur un film compliqué. Compliqué à évoquer, donc par son acteur, par la forme, je pense, qu'a voulu donner son auteur à ce projet. Enfin, voilà. C'est un bazar. Ouais. Au milieu de ce bazar, mon cher Effix, je te pose la question, qu'as-tu pensé de Black Panther, Black Wakanda Forever Bah.. Il y a quand même un amour du personnage qui transparaît dedans, du personnage quasiment même de l'acteur avant même du personnage, puisque c'est vraiment Chadwick Boseman qui portait, euh, qui portait cette franchise-là de Marvel, et vraiment ils ont voulu fermer avec un respect tout particulier son chapitre à lui, en mm -hmm. avance malheureusement, mais mis à part ce côté-là, c'est assez ronflant, on va dire, c'est un Marvel, tout ce qu'il y a de plus Marvel, on a, tout, on a tout dedans, on a même des petites origin story, euh, etc. etc. Mais euh, ça n'a rien de révolutionnaire. Euh, enfin, c'est tout est dans la moyenne, on va dire. C'est ce qui est un peu triste vu le premier Black Panther. Mais personnellement, je comprends vu la situation. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal. Oui, c'est vrai que ronflant, est... j'aurais pas pensé à ce terme, mais oui, il passe bien. C'est un film qui, qui va vraiment à l'encontre de beaucoup de Marvel qu'on a eu dernièrement. Si on devait comparer ce film euh, en opposition avec un autre film de la phase 4, ça serait l'opposé de Chang-Chi euh, et la légende des 10 anneaux. Là où c'est un film qui justement va de manière directe à son objectif, a beaucoup d'action, mélange humour et drame. Ici, déjà, c'est bon de placer, le film est très dramatique. Oui. Il y a très peu de vannes, je crois qu'il y a une scène réellement et, où il y a des vannes. Et je les trouve, enfin pas déplacées, mais hors elle contexte. passe, elle passe pas bien. Donc c'est un peu compliqué à partir de là. Mais c'est un film très sérieux, très premier degré, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyer sur l'idée de deuil et d'accepter le deuil. Donc je pense qu'au-delà d'être un film sur des personnages qui ont besoin de faire leur deuil, c'est aussi un film sur une équipe qui a besoin de faire le deuil de son acteur principal. Bah, j'irai même plus loin je vais pas dire un peuple, parce que ça, ça ferait justement un peu trop, ronflant, un peu trop... Euh... Mais je pense que a... c'était un vrai phénomène Black Panther, parce que c'était le super-héros noir en partie aux états unis et je pense que bah, quand tu voyais par exemple les gens qui regardaient la bande-annonce et qui pleuraient un petit peu, machin et tout, je pense aussi qu'ils ont pris la mesure de ça, et, euh... et je crois vraiment que ce film ce qui lui... Ce ce préjudice, c'est qu'ils ont dû s'adapter au décès de Chadwick Bosman, mais qu'en même temps ils ont voulu le traiter tout en faisant le film derrière en fait. C'est ça. Et du coup, ce qui fait qu'il est ronflant, c'est peut-être finalement, je dirais pas trop de choses, mais qui vont pas ensemble. Oui. Voilà. Bah, c'est à dire que c'est à la fois, donc, comme je disais, un film qui parle de deuil, mais c'est aussi un film qui veut placer un nouvel antagoniste pour derrière étendre tendre l'univers et des nouveaux protagonistes et aussi. des nouveaux protagonistes aussi donc c'est très compliqué parce qu'à partir de là on se retrouve pas uniquement avec un film qui va choisir d'aborder une thématique mais aussi qui se rappelle que la nécessité principale c'est de faire évoluer l'univers parce que oui certes les gens meurent les gens vivent etc mais derrière l'univers lui il va continuer d'avancer et il va pas les attendre et c'est très compliqué finalement comme réflexion parce qu'on se retrouve vraiment devant ce qu'est le cinéma aujourd'hui et le cinéma aujourd'hui c'est très compliqué parce qu'il n'attend pas il avance et parfois il laisse des gens derrière lui et c'est compliqué de se dire je vais continuer à avancer malgré le départ de ces personnes-là. Mmh. D'ailleurs, je, je, enfin, je trouve que dans, dans la recette du Marvel habituel, par exemple, on a les retombées sur l'univers. En règle générale, au moins on voit un peu comment le monde réagit. Mmh. Là, je trouve vraiment qu'ils ont même, euh, ils ont un peu sabordé ça, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on on voit des personnages qu'on voit euh, dans les séries ou dans les machins depuis euh, bah, sur toute cette, euh, cette phase euh, extérieure au Wakanda. Alors leur intrigue, c'est... Euh, plus, plus ça va, plus avance, plus c'est passé sous table... Tu auras pas... presque l'impression en fait, que tu pourrais les retirer. Oui, tu pourrais retirer Rose, tu pourrais ret retirer la directrice, tu pourrais... C'est exact euh... exactement tu ce que je les Le rôle de Martin Freeman, euh, il a... En fait, j'ai même... Est-ce qu'il y a une scène par... Enfin, on va pas donner de, de nom particulier, mais je suis quasiment sûr qu'il a pas vu certains acteurs de tournage. Ah, c'est possible. Euh... possible. <rire> et, et du coup, on se dit vraiment... Ah oui, on a... en fait, est... on a une... Comme si c'était une série. Là, c'est là où on voit le problème des, des films en série, c'est qu'on a une sous intrigue et du coup, pour le bien du film, ils l'ont rapetissé, voire même quasiment plus on avance dans le film, moins elle prend d'importance. Mmh. C'est-à-dire que moins il a le droit de scène, moins ça parle, moins machin, et puis à la fin, bon, en fait, il est juste, euh, et hop, on l'a mis là. Et puis, ouais, euh... c'est ça. Ah, mais c'est très problématique. Hein. C'est, bah, c'est. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui fait, ce qui fait que ce deuxième Black Panther euh, se prend les pieds un peu dans le tapis, quoi. Mmh. C'est pas faux. Je te ce qu'on passe à l'écriture. Euh, donc Ryan Coogler et Joe Robert Cole sont à nouveau à l'écriture. Il euh, n'y aura pas de spoil hein, parce qu'honnêtement ça ne sert à rien de spoiler en fait, il n'y a, a pas grand-chose à développer en fait non sur, euh, sur tout ce qui se passe dans le film. Euh, de manière générale en fait, dites-vous que le scénario est fixe à utiliser le mot ronflant qui peut sembler très péjoratif mais ça représente aussi une manière d'écrire un film. On crée un film, des fois, on peut choisir de lui donner un rythme plutôt lent, de lui donner un rythme plus soutenu. Et là, on est plus sur le modèle d'écriture qu'avait mis en place Chloé Zao sur Les Éternels. L'objectif n'est pas d'aller à 200 à l'heure et de faire en sorte que les personnages jonglent d'un pays à un autre, c'est de prendre son temps. À l'image de cette séquence d'ouverture qui est extrêmement longue et qui fait le deuil en fait oui. de Chadwick Bosman. Au-delà mmh. oui, oui, de faire oui. le deuil de Titchen là, c'est clairement le deuil de Chadwick Bosman cette séquence d'ouverture. En fait, euh... j'ai l'impression que toutes les qualités d'écriture qu'on peut trouver dans le film, il y en a un petit peu quand même. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal il y en a, Justement, mais pour moi, elles ont toutes été concentrées sur l'arc deuil de l'acteur du personnage. Et le problème, c'est que le reste on va pas dire quoi, mais le reste, bah, je suis désolé, c'est si, c'est développement d'un univers, c'est développement d'un personnage, c'est mise en place d'un contexte pour ensuite acheminer certaines thématiques vrai, qui vont lier euh, le personnage de Shuri à euh, Namora. C'est juste ah, ça. Bah, ça, je suis d'accord. Moi, ce que je trouve, c'est que le, le, le, une partie de l'écriture est en mode automatique. C'est-à-dire qu'il y, y a certains moments, hein, les justifications, je, par exemple, à, pourquoi il y a des antagonismes qui se forment, tu vois, c'est limite, euh, je pense qu'en en, en, s'asseyant et en discutant, en fait, euh, ils auraient pu arranger ça sans que ça parte dans la Ah, c'est possible. Mais... moi, je trouve, par exemple, tu vois, le personnage de Killmonger était beaucoup plus subtil et intéressant, justement dans le fait qu'il soit euh, dans son vato, tu vois, qu'il aille jusqu'au bout du raisonnement. Mmh. Et ben, c'était tellement bien fait dans le premier film que dans là, quand lui, il va jusqu'au bout, je, je, je me disais presque moi, mais c'est à titre personnel, peut-être que ça marcherait mieux sur d'autres personnes, je vous disais même là, il abuse, tu vois. Là où je me suis jamais dit ça à Killmonger. Bah parce que c'est la grande complexité, c'est que bah, moi, je pense qu'on peut réduire ça à cette idée à la base il devait y avoir T'Challa dans le rôle principal bah oui. et à partir de là tout ce qu'on évoque il aurait je pense eu plus d'impact et d'ampleur sur le spectateur parce que clairement lorsqu'on voit la manière avec laquelle tous les personnages sont acheminés toutes les réflexions sont amenées, euh, tous les retournements de situation on se dit et si on remplaçait Churi par T'Challa qu'est ce que ça donnerait et là du coup on se dit ah bah oui ça aurait ça plus de lourdi, cohérence ça alourdit le propos en fait ouais. Ouais, concrètement c'est ça mais du coup, c'est là qu'on se rend compte à quel point un film, cinématographiquement parlant, est profondément impacté par tout ce qui arrive dans la vie réelle. Et bien au-delà de simplement la mort d'un acteur ou un truc comme ça, c'est aussi là on peut tout simplement imputer au film son plus gros défaut, c'est de ne pas avoir eu le temps de faire son deuil et je trouve qu'en terme d'écriture ça se ressemble de manière totale quoi. même si pour moi justement je suis d'accord que le, le, si dans un monde parfait si Chadwick Bosman avait pu faire son film ça aurait probablement été meilleur je ne sais pas pour le coup parce qu'on ne le verra jamais pas. Hein. Sait pas. mais par contre effectivement moi ce que je trouve c'est que là où ça alourdit le film et où ça complexifie je pense euh, la manière de traiter le film tu vois dans son ensemble par contre je trouve que ce qui lui donne un peu de poésie c'est ça justement c'est aussi ce, ce rapport du réel avec la fiction parce que dans le... le Bien sûr, ils vont pas. C'est pas l'équipe du film qui va venir devant la caméra dire euh, on est triste, tu vois. Mais du coup, je trouve que bah ils ont emmené un peu de cette poésie dans, dans leur fiction, ce qu'ils ont oui, fait. Mais du coup, le reste, je trouve que ça se conjugue mal avec certaines choses, mais il n'empêche que cette partie-là, pour moi, ça reste la force du film, mm. c'est que ça restera un hommage à Shadow of the dans les grandes largeurs et c'était pas une évidence avec Disney derrière, quoi, tu vois. Ah ça c'est clair. Euh... Eh, parce que là, on pointe du doigt tout ce qui fait défaut au film, mais c'est bon de rappeler que la grande qualité qu'a le long métrage, c'est de réussir à traiter un deuil de manière très frontale et de manière très intense d'un point de vue dramatique et respectueuse aussi. et respectueuse parce j que j'avais tout... qu'une peur quoi c'est qu'ils le mettre ah bah en pas oui. et qui bah oui non, non mais c'est la grosse crainte, sachant qu'ils n'ont pas eu peur de mettre euh, de mettre euh, à la fin de Rogue One euh, oui, une voilà. Leia toute jeune alors que Carrie Fisher venait juste de mourir voilà, t'as euh... raison de pointer du doigt le fait de se méfier justement de Disney et d'avoir peur de ce qu'ils ouais. peuvent faire de ça. Mais là, au contraire, c'est très respectueux. Je trouve que Shuri a une jolie évolution dans le film parce que tu le pointais du bout du doigt à la fin de, à la, fin de la séance. Mais c'est vrai que si le film a des défauts dramatiques et d'évolution de protagonistes secondaires ou d'antagonistes qui sont maladroits, on peut pas lui imputer le fait que son personnage central porte le film, porte le film et a une vraie direction dramatique. Et une, une vraie réflexion sur elle-même aussi qui et justement là pour le coup elle aussi va aller dans son Vatou, on va pas dire pourquoi ni comment mais elle va dans son Vatou et c'est vrai que j'avais un peu du mal à y croire sur le moment mais en même temps après coup c'est vrai que ça, ça donne une oui ça donne une bonne écriture dramatique en fait je oui, peux ça. dire ça marche, ça, en marche fait. Hein. ça marche et du coup bah, quand à la fin machin il se passe des choses bon on accroche et c'est ça qui fait l'adhérence du film d'ailleurs je pense qu'entre la chourie du tout début et la chourie des 10 minutes de la fin il y a un monde en fait il y a, y y a un monde que... de 2h40 il y a... Y a... En fait, on voit, on voit quasiment la vie du personnage qui a évolué très vite à ce moment-là. Et entre ça et le deuil, je trouve que c'est ce qui fait que le film se tient quand même et n'est pas un désastre. Quoi, non, non, non c'est loin d'être un désastre. Je veux dire, tu prends la quand même grosse majorité des films qu'on a eu dans cette phase 4, d'un point de vue dramatique et d'un point de vue d'écriture, c'est un de ceux qui réussit le plus être à, un di drame, à digérer oui. ce qu'il a eu avant et à être un drame. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais c'est une phase qui est supposée passer après un drame c'est-à-dire le drame le euh... claquement de doigts de Thanos et c'est vrai que on n'a pas forcément vu cet impact dramatique et humain au fur et à mesure de l'évolution du ah, film c'est le problème et aussi ouais. c'est aussi, aussi le problème quand tu ramènes euh, tout le monde à la fin quoi c'est quasiment un peu de choses et, et sauf que là du coup on a un film qui se considère comme un film qui évoque finalement très peu l'univers Marvel de manière générale mmh. va quasiment jamais aller chercher de euh, « et machin il est où, et machin il est où, et machin il est où ». Les rares clins d'œil qui sont faits ont une cohérence par rapport à ce qu'ils veulent amener au fur et à mesure du film. Je pense à un personnage qui va développer, entre guillemets, une armure, ça, c'est un clin d'œil à ce qu'il y a eu avant, tout en étant un élément interne à sa propre diégèse, qui fait que du coup, on n'a pas envie de se dire « c'est un clin d'œil, à machin », c'est un truc qui marche tout seul. Non, je, et je trouve que c'est ça en fait qui fait que ce scénario, même s'il est bourré de défauts, mais jusqu'au coup, arrive quand même à extirper une sève dramatique et vraiment humaine ouais. qui ressort et qui fait que du coup on s'attache à ces personnages. Ouais, tu vois pour moi c'est l'antithèse de Tony Stark, euh, la mort de Tony Stark. C'est à dire que l'acteur n'est pas mort donc il n'y a pas cette, euh, ce poids réel finalement qui est porté par la fiction. Et pourtant, dans les films suivants, on a essayé de nous montrer la mort, euh, le, le poids de la mort d'Iron Man sur les personnages. Un et... peu de la même manière qu'on le fait avec ah, le personnage un, de T'Challa. de la même mais... manière, mais de, une, une différence majeure. Un, en plus, je crois que c'est dans le trailer. Euh, la peinture d'Iron Man, il a le casque. On ne voit pas l'acteur. Là, c'est vraiment l'acteur. On te, te montre l'homme. On ne te dit pas, euh, oh, Black Panther est mort. Est non, c'est l'armure. c'est T'Challa. Et en sous-texte, Chadwick Boseman est mort. quoi. Tu vois. Et je trouve que... C'est marrant quand tu prends, enfin moi je, je viens d'y penser là, mais quand tu prends par exemple Iron Man dans les Spider-Man dans Far From Home par exemple et que tu prends da euh, Forever, ben bah il y en a un des deux qui traite vraiment son drame en fait quoi. Mmh. Et, euh, et, et de... qui assume de le traiter sans pour autant avoir besoin de faire des digressions à gauche et à droite. Mais parce que après, comme tu l'as dit, il y a un poids de la fiction et un poids de la réalité qui n'est pas le même. Et donc forcément ça impacte la manière avec laquelle tu gères ton émotion à l'écran et aussi l'impact que ça va avoir Ou sur tu le spectateur. Euh, aussi, effectivement mmh. le bon, bref, effectivement. En termes de mise en scène, donc c'est toujours Ryan Gugler qui réalise le film, euh, avant on va pointer du doigt quelque chose qu'on avait déjà un petit peu évoqué sur Thor Love and Thunder mais qui là a le mérite d'être encore mis en avant. Disney, laissez possible. vos gars des SFX bosser. Le film est vraiment puté là je trouve. Si je ne me trompe pas en plus, c'est une équipe extérieure, c'est des sous-traitants. Euh, a priori ce serait toujours les mêmes. Euh, soit vous les embauchez, vous faites une équipe plus grande, soit vous embauchez plus de monde, mais il va falloir. Enfin, euh, en plus, on sait qu'il y a une. Euh, là, c'est le moment éthique et droit du travail, mais c'est le moment où on voit aussi qu'il y a une. Euh, c'est pas un travail d'un mec ou de poids, quelques techniciens. Quoi. Il y a, il y a, qui y a qui quelque chose de équipe plus. Et on est, on est comme euh, comme on peut le voir dans d'autres domaines. Il y a un crunch qui doit être euh, qui doit être invivable en fait, parce que là, c'est quoi C'est leur troisième film de l'année. Ouais, c'est ça. C et tout ça, tout ça pour en plus se faire démonter derrière parce qu'on va leur dire c'est pas beau. Franchement, Ça fait de la peine, ça, quoi, parce fait, que ça les... se voit en plus. Il y a des scènes qui sont vraiment imposantes et qui devraient avoir un vrai impact sur nous. Et malheureusement, parfois, ça fait vraiment défaut parce que ça se voit que c'est un fond vert. Mais ça se voit, mais à 10 km. Et ça n'est pas beau. À la limite, parfois, on peut pardonner ça quand un Thor Love and Thunder se passe complètement dans l'espace et euh, propose des imageries qui sont vraiment... Unique et du coup bah, on peut pas se dire Oh bah les effets spéciaux c'est oui, pas Le photoréalisme finis. tu peux exactement peu dessus quand c'est tort Là ça, le oui. problème c'est qu'on est sur un film qui se passe sur Terre Certes dans un monde fantasmé D'anticipation Accroché guillemets. à la réalité Et là du coup il y a des moments où on est vraiment en train de se dire Eh c'est pas très beau quand même ouais. Et le, le drame c'est qu'on sait que Ce qui va se passer c'est que dans deux mois On va leur dire de recruncher après le film Pour refaire pour que ce soit beau sur Disney Plus moi, je, je suis persuadé que d'ici six mois ou un an, le, le prochain Avengers, euh, je suis quasiment sûr que la pellicule va changer au bout d'un mois et demi quand il va être au cinéma, qu'ils ouais, en sortiront une nouvelle avec les nouveaux effets spéciaux. Je pense vraiment aux équipes qui bossent là-dessus. En fait, ils ont tous les inconvénients et aucun avantages quoi exactement. Ils sont vraiment fumés, je trouve. Par... Là, Marvel et Disney, c'est... Et quand t'es une... une multinationale de ce niveau-là... Ça pas fait pas mal de se retrouver ça, dans ce genre de moment-là. Ouais. T'as pas le droit de t'asseoir, t'as pas le droit d'être aussi pingre, en fait. Parce que c'est concrètement, c'est faire plus vite. Euh, je te disais l'image tout à l'heure qui me fait beaucoup rire. J'ai l'impression que les résultats des films Marvel et leur sortie, c'est l'équivalent du PIB de la Chine. C'est-à-dire que c'est calculé 5 ans à l'avance, et que si ça bouge de 0,1%, t'as 100 mecs qui se retrouvent au chômage, quoi. C'est impressionnant. Mmh. On est dans un, un abus total, en fait, là, je pense, concrètement, de l'industrie. Complètement. Parenthèse placée. Euh, la mise en scène de Ryan Coogler, personnellement, je ne la trouve pas si folle que ça sur ce film. Après, c'est peut-être à imputer à... au fait de ne plus être surpris en fait. Parce que c'est vrai que pour le coup Black Panther, lorsqu'il est arrivé, ça a vraiment été une bombe. Ça reste une bombe encore aujourd'hui et ça reste pour moi le meilleur film que Marvel a proposé dans tout son, tout son univers cinématographique. Mais, euh... Mais c'est vrai que du coup la surprise peut-être en moins... Ça fait moins d'étincelle ici. Je pense aussi que, le... encore une fois, on va parler du deuil, mais le deuil, tu peux le traiter sous un format assez intimiste. Mmh. Et ça ne te laisse pas la même liberté que tu pouvais avoir dans Black Panther. Donc de toute manière, en traitant comme il a voulu le traiter, est-ce qu'il avait beaucoup, de... à part sur les scènes d'action, etc. Parce tout, euh, on peut en parler autant qu'on veut, effectivement. Mais sur plein d'autres moments, il était bloqué sur, euh, sur ce moment de deuil où tu bloqué dans un certain... Et après, un... c'est clair et net qu'il faut placer que la grande majorité des séquences de dialogue, je trouve, sont très bien shootées parce qu'elles mettent beaucoup en avant l'émotion avant de, de, de vouloir amener du rythme. Parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant un bon petit moment, mais le rythme du film est assez bâtard. On est sur un film de 2h40, et même si, comme on l'a dit à la fin, on a l'impression que ces 2h40 ont été utiles à l'évolution d'un personnage, c'est tout de même très étendu 2h40. Très étendu. Il y a plein de gens qui ont pointé du doigt le fait que, par exemple, un éternel qui dure 2 h 39 c'était beaucoup trop long. Personnellement, je n'ai pas trouvé le voyage trop long. Mais bon, ça, c'est un détail. Ça, Mais... parce que justement, c'était le voyage plus que la destination. Exactement, voilà. Mais et... là où je serais d'accord avec toi, c'est que le, le, les dialogues, euh, et surtout quand je compare ça avec un Black Adam d'il y a quelques semaines, mon dieu, euh, c'est vrai que là maintenant, ah, y il y a, y a... Oh, oh, y a un, un monde. J'avais pas ramené ce. C'est ce, ce, pas, ce, euh, pas la même chose, mais. C'est un parc de super-héros, C'est vrai que ça ramène à quel point. Euh, bien et... travailler ses personnages, ça peut parfois ouais. juste suffire à donner de l'ampleur au dialogue. Exactement, <rire> à avoir un vrai propos à dire, parce que des fois, ça parlait pour ne rien dire dans Black Adam, ah, ben parce ça, que ça, ça balançait des platitudes, et des platitudes d'issue d'autres films, parfois carrément. Mais du coup, voilà, là, c'est pour le coup, on voit qu'il y a eu un soin qui a été apporté au dialogue et au et au personnage effectivement et que ça se, ça se traduit effectivement dans, dans le film pour moi ça passe beaucoup mieux aussi parce que ça parle bien oui c'est vrai mais euh... dans la grande majorité en fait c'est vrai que la mise en scène de Ralph Kugler si je devais vraiment la synthétiser j'ai dit que je ne la voyais pas plus que ça parce que je pense qu'elle veut se fondre dans une certaine idée qu'il a de la mise en scène, comme tu l'as si bien développé, une idée très intime. Et c'est vrai que du coup, ça a moins l'impact qu'on aurait pu attendre de ça. Et je trouve notamment, bah alors ça c'est un détail, et je trouve que les séquences de nuit, tu vois par exemple, je trouve qu'il y a un vrai défaut d'image. Bah, il me semble en plus, c'est pas... Les séquences de nuit du premier, ça se passait pas en Corée avec des néons, etc. Enfin, c'est possible. Il y avait une course poursuite où ils étaient en Asie, dans une ville, je, souviens, je, me, souviens, je me souviens. Oui, c'est possible des... que ce soit ça. Bah, oui, oui. C'était beaucoup plus mouvementé. Là, et ça avait un peu plus de style. Mais parce que c'était une aussi, une certaine idée qu'il avait envie d'amener. Il avait envie d'amener un univers beaucoup plus flashy, beaucoup oui, plus coloré ça. par rapport à la grande majorité des marées qui, à l'époque, étaient vraiment régis par l'univers des Russos, qui était beaucoup plus terne et beaucoup plus monochrome. Là, là, ce que je constate, tu vois, par exemple, c'est qu'il a aussi des impératifs. Il doit intégrer certains personnages qui Tout viennent d'où de Boston, bon bah la nuit à Boston c'est vachement un funky qu'à Séoul. Ouais mais après je parle vraiment de lisibilité, Ah oui, lisibilité. il y a noir. des scènes noir. qui par moments sont quasi illisibles parce qu'il fait vraiment beaucoup trop noir et c'est un petit peu dommage je trouve. Après ça ne fait pas trop défaut au film parce qu'il y a une certaine idée derrière et donc du coup pourquoi pas. C'est une certaine manière de concevoir la lumière et le cadrage, je suis pas totalement fan parce que ça permet pas aux spectateurs de tout comprendre ce qui se passe à l'écran. Mmh. Mais après ça amène d'autres choses. Euh, mais après, dans sa grande majorité, je trouve que Ryan Coogler maîtrise quand même un gros objet de cinéma et c'est bon de rappeler que ça n'est que son quatrième long métrage, mmh. ce qui reste pas beaucoup, sachant que sur les quatre longs métrages, il y a trois gros blockbusters. À partir de là, voilà, je ne dis ça, ça, je ça ne dis rien. Ça se tient quand même, quoi, Mais voilà, c'est bon de vois, le replacer quand même. Mais le mec est encore très jeune et il arrive à faire des films qui sont très costauds pour son âge. Donc non, non, chapeau bas. Quand même. Et qui joue aussi avec... Euh... Des, des, je vais pas dire des choses qu'on lui impose parce qu'il a accepté d'être là, donc c'est voilà mais il, il reste quand même dans un univers plus large où on lui demande de tenir un certain oh, personnage. Donc euh, effectivement, parce que par exemple, non, on ne spoile pas, on a dit, mais euh, si tu enlèves un ou deux personnages, tu peux quasiment enlever 20 minutes de film. Oui, oui, bah oui, oui je, vois de qui je, tu je veux parler. Justement, en parlant de ce qui se passe à Boston, en fait, tu prends juste un personnage prétexte, entre guillemets, à la place de cette personne-là, comme il y avait par exemple dans Age of Ultron, où tu avais un médecin euh, coréen, en fait tu la vois trois fois, et puis c'est fini, tu vois. Ouais, enfin, ça, voilà. Et elle avait euh, cinq minutes de présence, quoi. Bah là, finalement, non, il fallait qu'il introduise un personnage à la place, et du coup ça prend du temps, ça joue aussi sur le rythme. Je trouve qu'il ah ouais, si s'en sort pas si mal. Non, non, il s'en sort pas si mal, tu as raison de leur pointer du doigt. Euh, casting, euh, casting très bon, il n'y a pas forcément grand chose à en redire. On retrouve les mêmes que sur le premier, on retrouve Martin Freeman, on retrouve Winston Duke, on retrouve Angela Bassett, l'hôpital on... Nyong'o, tout à fait, Daia Gorira, euh, on retrouve également, alors du coup, pour la première fois à l'écran, Tenoch Huerta, qui joue donc euh, Namor. Namor qui est, qui est bon, je qui est super bon, qui a beaucoup de charisme à l'écran, qui je trouve en, en, en impose. Surtout c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le MCU, c'est-à-dire que quelqu'un de latin et qui, euh, et puis qui joue des muscles. Quoi, tu, vois, et tu veux dire aussi qu'on n'a pas eu beaucoup de grands méchants dans l'univers du MCU aussi Ça c'est peut-être un est détail. Bon. Mais... Eh, Est-ce un méchant Ben non mais c'est ça qui ont fait un bon méchant. <rire> comme c'était le cas avec Michael B. Jordan, avec Wagner. C'est clairement ah bah, ça. Comme mais... une hiérarchie entre les deux. Mais... Non mais <rire> d'accord. Pour le coup... Oui. Ryan démontre une vraie envie de vouloir amener des personnages qui ont une polyvalence, qui ne sont pas uniquement dans la case de l'antagoniste ou du protagoniste, mais je... qui vont raconter plus que simplement « je suis le méchant, je suis là pour casser bah, la gueule à tout le monde ». C'est peut-être ça aussi qui est bien quand le réalisateur participe au au scénario en fait c'est-à-dire que c'est son film et du coup lui on lui dit pas par exemple bah t'auras tel méchant quoi mm. et, et tu fais avec, exactement euh, là il dit t'auras tel méchant oui mais il va machin il est motivé etc enfin mm. oui c'est pas le méchant de Gardner dans la Galaxie on est d'accord exactement et après bah, il y a donc Laetitia Wright qui donc reprend le flambeau de chaludwick Busman en interprétant l'héroïne centrale qui est donc Churi, la sœur donc de T'Challa, euh, elle est impressionnante je trouve. Déjà c'était une actrice qui avait réussi à bien se démarquer en fait du reste du casting du premier long métrage. Déjà dans le premier long métrage elle était restée je trouve, moi personnellement c'est un de mes personnages favoris du premier Black Panther c'est vraiment à dégager beaucoup de carrés. En fait, dans une famille qui est même, c'est une famille royale, donc ils sont censés être quand même carrés un peu balés dans le. C'est la Simba quoi. Si on devait avoir une très mauvaise comparaison, ça serait la Simba. Oui, très mauvaise. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais dans le côté royal et tout, c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. Mais là, là, ce que je retiendrais c'est que c'était aussi la plus vivante du lot. C'est celle qui rigolait, qui faisait des blagues. C'est la génie. C'est celle qui ressort dans la famille de toute manière, dans la manière dont c'est écrit. Donc, c'est de donner toutes les armes à l'actrice pour s'en sortir. Et là, du coup, le fait qu'elle ait un rôle qui soit beaucoup plus ambigu. Beaucoup plus nuancé que ce personnage-là qu'elle pouvait avoir dans le Elle film. Elle a toute une palette à développer là-bas. Exactement, ça un... renforce encore plus son interprétation et je trouve que ça l'a fait encore plus ressortir du lot. Et ah, ça, il... pour, pour le coup, ce que je trouve encore une fois, que le, la, une des forces du film, c'est d'avoir réussi à se passer de Chaïng Westman, mais d'avoir réussi à prendre un autre protagoniste derrière en lui donnant du sens et en l'écrivant bien. Quoi. Exactement. C'est pour moi la grande réussite du film, si tu mmh. y en avoir une. Tout à, fait, tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens donc de Black Panther Wakanda Forever te Dire en mode automatique pour un Marvel et, euh, et, et pour la postérité, bah, le mois prochain il y a Avatar 2, quoi. <rire> <rire> un, parce que c'est pas un spoiler de dire que la moitié du film se passe sous l'eau euh, pour Wakanda Forever. Oh non. On, la voit, on, on le voit bien sur la fiche. La, la fiche. <rire> ouais, mais le mois prochain il y, a... y a Avatar 2. <rire> voilà, Cameron qui revient et. Bah oui, il va y avoir 90% du film sous l'eau Et, et il a 15 ans à le préparer Sachant surtout... que j'en ai pas trop parlé Mais que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des grands moments Où le film allait pomper un peu allègrement Du côté d'Avatar et du mythe du, du héros Mille visage enfin, voilà, ah, Vous ouf. vous êtes pas prêt pour euh, les petits bonhommes bleus Qui sortent de l'eau euh... Exactement. Euh... Voilà. Pour avoir vu Lors de la ressortie d'Avatar il y a quelques semaines euh, Le film Et surtout on a eu le droit à un extrait Peut-être 5 à 10 minutes je ne sais plus exactement D'Avatar 2 il est déjà obsolète. Il est sorti hier, il est déjà... Le, le mois prochain ce sera une antiquité en fait. C'est problématique. Et on revient à ce qu'on disait sur les, les FX, etc. Mais là, là, on, là on est encore sur un autre domaine, c'est-à-dire que bah, ça fait 15 ans que Cameron il prépare son film en fait. Tout à fait. Quoi. Et que eux ils ont l'ironie du sort de sortir un film qui se passe la moitié sous l'eau 3 semaines avant mon James Cameron quoi. Ouais. Oh ben je suis à peu près d'accord avec toi, disons que moi j'utiliserai pas le mot automatique, je dirais que c'est euh, convenu mais efficace, c'est oui. un film qui ne va pas avoir une si grande ambition que ça, si ce n'est peut-être la seule et unique qui lui importe, de ne pas oublier que Chadwick Boseman a été présent, et voilà c'est le plus important bah C'est que oui, c'est qu vrai, c est c est vrai que parfois une une, une en fait. C'est ça, c'est vrai que parfois On peut avoir des cas comme The Dark Knight Rises Où là il faut faire complètement euh, table rase De ce qu'il y a eu avant et se dire bon bah, F. Ledger on peut pas le replacer, on peut pas le recaler dedans On enlève le Joker de ce qu'on avait prévu à la base Il peut y avoir des exemples comme ça Il peut y avoir des exemples comme Fast and Furious 7 Où on a la moitié de notre film là, qui est, est bouclée avec Paul Walker que, euh, oui. Et où là du coup ça devient presque indécent Lorsqu'on en arrive au 9 film Et au 9ème film ils nous font encore croire Que le personnage de Paul Walker est encore vivant ce qui devient même ah, problématique. j'entends la voiture qui arrive voilà. dans le truc. Oh, ça, Donc là, pour le coup, on a ce juste milieu très intelligent où on fait le deuil et où on l'inclut à notre timeline. Donc ça a fait que fort. le film est compliqué, ça fait que le film est laborieux, ça fait que le film ne va pas forcément dans la meilleure direction qu'il pourrait avoir pour développer son univers et ses personnages. Mais au moins, il est respectueux. Ça c'est sûr. D'ailleurs, le, le, le point qu'il le montre dès le début, c'est le logo Marvel euh, dans un silence assourdissant. Oui. que des images euh, de Chadwick Boseman Qui fout les poules hein, de, ouais. ouais, ouais, ouais. on, on sent qu'il y avait une volonté de respect dedans Et là dessus le film euh, Là dessus le film ne s'est pas raté Et limite j'ai presque envie de dire La postérité, c'est ce qui est le plus important Parce que le film Marvel il annonce bien la suite machin. Euh, en fait dès que le prochain film sera arrivé on aura oublié ça. Par contre l'hommage à Chadwick Boseman Qu'ils ont voulu transmettre lui on il restera pas oublié. Il restera Pour ça ça vaut quand même le coup d'œil de voir Wakanda Forever de Ryan Coogler Faites votre choix. Avant le mois de décembre, mais oui, effectivement. Avant le mois de décembre, quand même, parce que sinon, si vous le voyez après Avatar 2, drôle bon, de timeline. <rire> ouais, Ça fera bizarre. Ouais. Merci, mon cher FX, d'avoir participé quoi. à cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je retrouverai. Peut-être pour Alibi.com 2, peut-être pour euh, Quantum <rire> Mania. Nous verrons qui bien. Sait, qui sait qui sait qui sait. Qui sait. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Et ce petit Rihanna à la fin qui met les frissons aussi. Ouais. Ouh là là. Ouh là là. Oh là, là. Oh là, là.